Les débordements de la jeunesse moderne, ces multiples excès de toutes sortes, ont fini par alerter l'opinion. Résultat, elle finira au tapin. Et ce sera de ta faute. Si c'est notre pognon qui sont en train d'arroser les petits comics, ça va saigner. Le cinéma français se devait de réagir et de donner l'exemple. Cet exemple aurait mérité de s'intituler « Discours de la méthode », mais le titre était déjà pris. Il s'appelle donc « Les Tontons Flingueurs », ce qui veut dire sensiblement la même chose. Vous êtes bien l'oncle Fernand. Vous êtes le gaucho, le centaure des à l'oncle légendaire. Ah, tu sais combien ça chez une roulette 60 de velours. Et sur le plan d'un emmerdement, 36 fois la mise, hein Quand ça change, ça change. Faut jamais se laisser démonter. Conscients de leur mission, se sont adressés aux metteurs en scène du monocle noir et aux auteurs de Le cave se rebiffe et de Mélodie en sous-sol, c'est-à-dire à les pédagogues en béton. Les interprètes ont été également choisis en raison de leur bonne manière. Ne touche pas au gris-bis, salope Ces enfin, mètres quand même pas la prétention d'engourdir le pognon de ma nièce, non Tu trouves pas que c'est un peu rapproché Logique, non Il doit passer sa vie avec moi. Un personnage, il collectionne les pendules et les contraventions, les déceptions sentimentales et les décorations. Les Tontons-Flingueurs est un film qui respecte les valeurs traditionnelles c'est-à-dire le sens de l'épargne. Vous êtes sur la pente fatale, les gars. Vous vous endettez. Le goût du bricolage. Les ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Les Tontons Flingueurs est un film instructif qui vous apprendra à régler vos comptes. Nous sommes en panne de sandwich. Vous qui rêvait d'une liquidation rapide de votre entourage immédiat, attendez d'avoir vu les tontons flingueurs. Ne tuez pas sans savoir.